Bonjour Aujourd'hui, on va travailler les fessiers. Deuxième exercice. Pour cet exercice, je suis allongée sur le dos, mes mains au-dessus de la tête qui ne servent à rien, mais juste toujours pour avoir la fameuse position un peu coquilleuse. Mes jambes sont fléchies, je remonte les fesses et je travaille bien fessiers du haut. D'accord J'en fais donc 20. 1, descend. 2, Descends. Je force la contraction à chaque fois que je remonte. 3. Hein, vraiment, je sens qui remonte à chaque fois. Après, je fais petit là-haut. Petit. 1, 2, 3, 4. Donc là, je sens un peu plus en gonflette, on peut dire, quand on monte. Et puis après 10, je tiens. 1, 2, 3, 4. Après, on passe un pied sur le genou et je remonte sur des grands. 1, descend. 2, Là, je travaille encore plus un fessier particulièrement. Je change de jambe. Je vais jusqu'à 20. Je change de jambe. 1, c'est les grands. 2, c'est les grands. 3, je repose mon deuxième pied et je repars sur les petits. Bien, ceux qui font le plus mal. 1, 2, 3, 4, 5, les petits. Bien, à chaque fois que je monte, je contracte bien. Et je termine par 10. Je tiens. 1, je contracte à mort. 2. Donc ça, ça m'a fait une grosse série et cette grande série, je la recommence une deuxième fois. Merci.